Et je l'ai vu hier, alors Tes yeux Je veux dans sa vie, mais son cœur est à Et je Dans sa vie, mais son cœur est fait de pierre. Je suis allé en enfer, demander à son frère, parler à sa famille, pourquoi je tente la C'est plaire mais c'est pas si facile. Tu me rends fou, je vais finir dans un asile. Tu m'as sorti de mon trou, je sais que t'es pas une vie facile. Je sais que t'as besoin d'affection mais tu ne le montres pas. Et tu sais que je suis rempli d'affection que je garde juste pour toi. ya Comme un vase rempli d'amour qui va couler si je ne donne pas. J'ai envie de m'impliquer mais je sais que ça va se retourner contre moi. cœur est fait de pierre. J'suis allé en enfer. Demander à son frère, parler à sa famille. Pourquoi je sens la colère? J'arrive pas à dormir en sachant que tu vas pas bien. L'histoire va se finir si je ne fais rien pas va se finir si je ne fais rien. Ah, non, ah, ah, non, je veux pas de ça. Non, non, je suis pas comme ça. Non, non, je peux pas la laisser là. Non, non, je dois pas hey, pêche, là. Ah, Et je l'ai vue hier. Elle avait des yeux verts. Je veux rentrer dans sa vie. Mais son cœur est fait de. Je suis allé en enfer demander à son frère Parler à sa famille Pourquoi je chante la corde